Bonjour à tous, pourquoi intervenir militairement contre la Russie alors qu'il y a une douzaine de résolutions de l'ONU qui ne sont toujours pas appliquées en Israël Et cela, personne, personne ne le souligne. Alors, à première vue, Poutine, dans un souci de défendre son peuple et derrière tout cela, la souveraineté de son pays, a bien sûr raison d'intervenir en Ukraine. En tout cas, c'est la thèse que nous sommes extrêmement nombreux maintenant à soutenir, voire même presque à y souscrire. Comment Comment tous ces Français, pour ne parler que d'eux, qui sont faits littéralement bananer pendant plus de deux ans et demi sur le Covid, peuvent-ils encore cautionner la moindre politique de ce clampin' de service À ce propos, pour me positionner dans un conflit au-delà de tout travail journalistique et règles déontologiques de base, il suffit de confronter six points de vue. Et vous avez la solution. Ceux de Glucksmann, d'Attali, de Sarkozy, de BHL, et puis deux autres, et non des moindres, de Laurent Alexandre et de Cohn-Bendit. Et là, vous avez une tendance générale. Là, vous allez diamétralement à l'opposé, et vous savez que vous avez raison et que vous vous situez dans le vrai. Cependant, en l'espèce, tout n'est pas si simple pour autant, car, à y regarder de près, il est vraiment à craindre que cette guerre va au contraire accélérer, je dirais, les phénomènes dévastateurs comme l'unification de la diplomatie européenne et la soumission de pays jusque-là réfractaires au nouvel ordre européen, au nouvel ordre mondial. Comme par exemple la Pologne, la Hongrie, risquent fortement de rentrer dans le rang maintenant du Deep State. 2. la mise en place d'une politique unifiée de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. 3. la résurrection de l'OTAN, dont même Macron avait pu affirmer en un temps qu'elle était quasiment en mort cérébrale. Et quatre phénomènes aggravants pour la France, la reconstitution de la puissance militaire allemande, ce qui fera de l'Allemagne la première puissance militaire européenne, au détriment bien sûr de la France, qui n'aura bien sûr pas les moyens de suivre, au vu bien sûr de l'État, je dirais, catastrophique de ses finances publiques. Alors finalement, à qui profite le crime Finalement, qui va tirer les leçons, les marrons de cette crise et s'en lèche déjà les babines Les Chinois, bien sûr. Si vous êtes d'accord, Partagez et surtout abonnez-vous à ma plateforme www.laminutedericardo.com Aujourd'hui on est shadow banné, on est blacklisté de partout et pourtant regardez, vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre. C'est dire donc toute la crédibilité que vous nous accordez. Merci beaucoup, au revoir.